Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo pour le cycle 4 en physique chimie. Dans le thème de l'organisation et la transformation de la matière, je vais parler d'acide, de base et du pH. Prêt Alors c'est parti Dans la vie quotidienne, nous avons tous eu affaire aux acides, notamment avec les aliments. Parmi ceux-ci, le citron est un exemple très marquant de l'acidité, mais également le vinaigre en plus de son odeur piquante. De même, pour le bricolage ou l'entretien de la maison, on fait appel à des acides, comme l'acide chlorhydrique, ou à des bases, ou produits alcalins comme des cristaux de soude ou un produit déboucheur de canalisation. Toujours dans la vie quotidienne, on est confronté au pH pour tester par exemple l'eau de la piscine, ou bien l'eau de l'aquarium. Mais quelle est donc cette chose qu'on appelle pH Eh bien, tout d'abord, il faut définir ce qu'est le pH. Le pH est une valeur numérique comprise entre 0 et 14 qui va caractériser l'acidité d'une solution aqueuse. Alors, je parle de l'acidité au sens large, je vais être plus précis ensuite. L'idée, c'est d'avoir une valeur qui peut me dire si une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution avec de l'eau, est plus ou moins acide. Est-ce qu'un jus d'orange est plus ou moins acide qu'une limonade Nos sens ne sont pas suffisants. On utilise donc le pH. A ce propos, notez l'écriture de pH, un P minuscule et un H majuscule. Maintenant que l'échelle de pH est définie, regardons plus dans le détail les valeurs que peut prendre ce pH. On va parler de pH acide lorsque la mesure du pH donne une valeur comprise entre 0 et 7. A contrario, on va parler de pH basique lorsque le pH est compris entre 7 et 14. On parle également de pH alcalin. Enfin, au milieu de notre échelle se trouve la valeur 7 qui correspond à un pH neutre. Du coup, notre échelle de pH est centrée sur le 7. Et plus on s'éloigne de cette valeur, plus le caractère acide ou basique d'une solution est renforcé, est marqué. Autrement dit, plus une solution est acide, plus son pH est petit et donc proche de 0. Au contraire, pour les bases, plus une solution est basique, plus son pH est élevé et donc proche de 14. Au laboratoire, pour déterminer le pH, on utilise soit du papier pH, qui permet une mesure économique rapide et facile, mais qui manque quand même de précision, Soit on utilise un pH-mètre qui permet une mesure plus précise, mais il faut évidemment avoir l'appareil et qu'il soit bien calibré, c'est également un objet plus fragile à manipuler. Bien, nous savons ce qu'est l'échelle de pH, mais d'où vient l'acidité et la basicité d'une solution. C'est la présence des ions hydrogène H+, qui est responsable de l'acidité d'une solution. Quant aux solutions basiques, elles doivent cette propriété, être basique, aux ions hydroxyde HO-. On trouve également parfois l'écriture OH-, mais c'est le même ion. Dans cette vidéo, je vais représenter les ions hydrogènes en orange et les ions hydroxyde HO- en violet. Mais dans la réalité, ils sont incolores. Du coup, une solution acide est une solution qui contient beaucoup plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Et vraiment beaucoup plus. Dans du jus de citron, il y a 10 milliards de fois plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Et inversement, pour une solution basique, c'est une solution qui contient beaucoup plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Et toujours énormément plus. Au final, il n'y a que pour les solutions neutres de pH 7 qu'on a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Que se passe-t-il si on fait varier la concentration en ions hydrogène Eh bien, si la concentration en ions hydrogène H ⁇ diminue, alors le pH augmente. Mais sans jamais dépasser 7. La solution reste acide, mais moins acide. C'est ce qui se passe quand on dilue un acide, par exemple. C'est ce qui illustre ce graphique. On aura beau ajouter de l'eau à une solution acide, son pH restera désespérément acide. Pour une base, on a le principe similaire, sauf que lorsqu'on fait diminuer la concentration en ion hydroxyde HO-, le pH cette fois diminue. Il diminue sans toutefois pouvoir descendre en dessous de 7. Il reste toujours supérieur à 7. C'est comme pour un acide. Lorsqu'on dilue une solution basique, elle reste basique. Et de la même manière, ce graphique illustre le fait qu'une solution basique qu'on va diluer va conserver un pH supérieur à 7. Il est impossible de passer la frontière entre solution acide et solution basique que représente le pH neutre égal à 7. Intéressons-nous un peu aux propriétés réactives des solutions acides et basiques Première question, que se passe-t-il si on mélange une solution acide et une solution basique Obtient-on une super solution ayant les propriétés chimiques à la fois de l'acide et de la base Eh bien non, pas du tout. Les ions hydrogène H+, vont réagir avec les ions hydroxyde HO- pour former tout simplement de l'eau. On dit que les solutions se neutralisent car si le nombre d'ions hydrogène est égal au nombre d'ions hydroxyde, alors on atteint un pH neutre égal à 7. L'équation qui modélise cette transformation chimique est la suivante H plus H au moins donne H2O, de l'eau. Cette équation chimique est vraiment toute simple. On s'est intéressé au pH, mais la réaction entre les ions hydrogène et les ions hydroxyde libère de l'énergie thermique. Autrement dit, la température augmente par rapport aux températures initiales des solutions acides et basiques qu'on avait. Enfin, que se passe-t-il lorsqu'on met un métal dans un acide Tout dépend du métal mais avec le fer, il se forme des petites bulles de gaz, et ce gaz peut produire une détonation caractéristique si on approche une flamme. Ce gaz qui s'échappe ainsi est du dihydrogène H2. Le morceau de fer, la paille de fer, la poudre de fer, peu importe ce qu'on utilise, diminue de taille. Le fer métallique, composé d'atomes de fer, se transforme alors en ion fer 2 Fe2+. On peut identifier ces ions avec un test d'ions caractéristiques. En présence de soude, on obtient un précipité vert. L'équation de cette transformation chimique est H+, plus Fe, donne H2, plus Fe de plus. Et on n'oublie pas de bien équilibrer l'équation en rajoutant un 2 devant H+, ce qui nous donne au final 2H+, plus Fe, donne H2, plus Fe de plus. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours sympathique, de le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est également dans les commentaires. N'hésitez pas à partager également la vidéo, et puis vous avez vu, la physique, c'est super facile.